Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver. Oui, vous êtes au bon endroit. Cette fois-ci, nous allons faire un tour de pièce, un classique de la magie. Mais avant toute chose, publicité. Never let you go